Yo la F, ça va ou quoi <rire> J'espère que vous allez bien, c'est votre gars Iziris Offset Du coup, je suis des retours sur Youtube Vous voyez les ou pas <rire> On vient avec des nouvelles vidéos, un nouveau décor Aujourd'hui, on va réagir à une chanson turque de Norman Ander bah, Je n'ai pas encore écouté la chanson et tout On écoute ensemble et puis je vais lui noter sur 10 et puis voir son potentiel quoi. S'il est dans les tops des tops. Écoutons cette chanson et réagissons ensemble. Voilà. Bien stylé au début, les meufs et tout. C'est stylé, c'est stylé. J'aime l'esprit. L'esprit, l'esprit est carré. Voilà. Non, non, non, non, non. Regardez les plans. Regardez les plans. Les clips est bien fait Et puis les types, ils kick quoi. Il, il, il, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas là pour jouer. Vous voyez les délires Il, il n'est pas là pour jouer. Il kick, il met des... des, des suivant regardez les plans regardez la meuf Elle est... elle est, elle est carrée des ouf Wow. Wow. Wow. Wow. Je n'entends pas ce qu'il dit, hein, mais ça me donne envie de réécouter cette chanson. Je, je n'entends pas, je ne sais pas, je dois aller sur... Je dois aller sur Google pour translate la chanson, les lyrics et tout, pour écouter ce qu'il chante. Parce que je pense qu'il il, pense bien ces mots et tout. Je pense qu'il il chante quelque chose d'intéressant, soit s'il clashait les gens aussi, ça c'est autre chose, vous voyez les délais ou pas. Donc, continuons. J'ai son délire, j'ai son délire et son mood vous voyez. Il a un bon mood, son délire et tout. Bien clip, bien clippé et tout. Regardez les trucs qui est derrière, c'était un assassin. Ça ne veut pas que c'était un assassin. On dirait dans un film, il dans des, tout droit d'un film d'Hollywood quoi. Il vient tout droit d'un film hollywoodien, vous voyez. Waouh Waouh Waouh Il a changé des... Il a changé des rythmes vêtus ces gars <rire> j ai, j ai, j ai, j ai... Grave. Le, ce mec ici, il assure. Il assure. Je vous assure que ce mec, c'est un bon. C'est un bon des ouf. Il <messiz -té> non, non, non, non, non, non, non. <messiz -té> J'ai kiffe grave son instruit, j'ai kiffe son flow, j'ai kiff, kiff presque chez lui. C'est un bon. C'est un bon. Je suivrai encore ses chansons, j'irai encore voir d'autres chansons de lui. Et puis, j'aimerais. Ai, qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas. Il a fait un Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Qui se rappelle de cette chanson Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Mais c'est ouf, hein? ce mec, c'est un mouf. Non, non, non, non, non, non, non, c'est un mot. C'est un mot, je vous assure. Il faut aller suivre. Il faut aller suivre. Il faut. Il faut aller suivre. Il faut aller écouter ce mec. Il faut aller écouter vraiment ce mec, c'est un mot. Aladam, eh, eh, j'ai Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je suis mort à la fin. suis mort à la bon. C'est quelqu'un à aller suivre. Aller écouter ses chansons et tout. C'est un bon. C'est bon, son délire. j'ai qui son flow. Kiffé ses... bon, je pas quand ce J'ai ce qu'il a C'est bon mais je pense que il a qu'il du du fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, parce que moi, ça m'a plu à les faire. J'ai essayé un, un, un peu de changer de rythme et tout. Donc, abonne-toi. Abonne-toi. Tu laisses un like, tu actives la cloche de notification et tout. Donc, churros. See you